C'est l'huileur d'Alsace et on, on mange le petit-déj. On fait même petit-déj en roue maintenant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un mini road trip et une nocturne strasbourgeoise en l'honneur de Fresh. Salut les wheelers d'Alsace, ça fait plaisir de vous revoir. Un copain dijonnais et éminent représentant des chouettes wheelers, une communauté bourguignonne de DPM. Il est 8h du matin, l'aventure démarre. Salut à tous les wheelers. Donc aujourd'hui euh, nous sommes euh, à Strasbourg pour commencer une balade de 150 km euh, direction donc, euh, Aguenot, on va passer par Buxvillers, Saverne. On a la chance aujourd'hui d'avoir un Dijonais avec nous, euh, donc fraîche, qu'on avait rencontré euh, lors d'un road trip. Hello Une bien belle journée de ride aujourd'hui. Je trouve que ça manque un peu de couleur dans l'équipe et je suis là <rire> Voilà, on va passer une bonne journée <rire> Un petit message aux viewers, euh, notre cher euh, Yannick ici. Il aura sûrement une voix off, euh, pas assez simple pour paraître érudit, mais il n'en est rien, n'ayez pas peur, il est comme vous et moi, venez nous rejoindre. Belle journée, je pense que ce soir ça va bien sentir hein, les chaussettes. C'est sur ces pronostics olfactifs que nous démarrons notre épopée du jour en direction du nord en empruntant le l'Euromélo 15 via la forêt de la Robertso. Eh oui Je serai là ce soir aussi, hein Là, on va arriver près du Rhin, près de la frontière. Ça me laisse sans voix. Ne faites pas ça chez vous, on est des professionnels. Hein. Papa, c'est quand qu'on arrive J'ai envie de faire pipi, j'ai mal aux pieds Papa Eh, hey, mon fils, tu as déjà mangé avant, hein Ah, oh, t'arrêtes ça tout de suite, tu marches maintenant. Allez oh Bonjour, comme moi. Bonjour, <rire> moi c'est Bruno. 22-2, régulateur. Wheeler responsable. Nous avons la chance d'avoir Kefresh avec nous. Tu vas nous présenter rapidement euh, ton petit groupe. Je t'écoute. T'es chouette Wheeler, c'est une communauté de wheeler -Bourguignon, à la base originaire de Dijon. Et ça grandit petit à petit, là il y a une, une dizaine de membres qui sont quand même actifs, on arrive à se retrouver, on propose des balades, vous tapez sur Facebook les chouettes wheelers, et, euh, vous pouvez faire une demande pour adhérer au groupe et euh, si vous avez une bonne tête, on vous acceptera. J'invite euh, donc euh, tous les groupes, les associations de wheelers à faire un petit tour à Dijon et euh, prendre contact avec les chouettes wheelers, pour rouler avec eux parce que bon, d'après leur nom, ils sont super sympas. C'est après cette invitation générale à la rencontre des communautés de glisse électrique que nous avons pris plein Ouest en empruntant la véloroute de la vallée de la Modère. Elle permet de sillonner la plaine, admirer ces champs qui s'étendent à perte de vue et traverser ces villages peuplés de sympathiques alsaciennes. Bienvenue. Arrivé à Haguenau et déambulant dans ces rues pittoresques, nous avons fini par trouver un endroit où recharger nos batteries. Réconfort maintenant, hein. <rire> Après un délicieux repas préparé avec soin par l'équipe du restaurant Le Boudoir, nous avons redémarré notre balade sous leurs encouragements. N'ayant bon, ma ma malheureusement pas assez de batterie pour continuer le périple, Xavier a pris la sage décision de prendre le train pour retourner à Strasbourg. Bon, bah moi je vais vous laisser là, hein. on se retrouve ce soir. Après être passé sous la gare, c'est désormais vers la forêt de Haguenau, la plus vaste d'Alsace, que les valeureux wheelers s'élancent sur ces pistes avec un commencement de réflexion philosophique. On était en train de se dire qu'il y avait plein de glands. Plein de glands Ouais. Et qui traînent, c'est ça Qui traînent. Sur, sur la route Sur la route. Ah mince. Ouais. C'est pas l'eau. Hein. Et gland c'est le fruit de quel arbre euh, Le, le, le glan glandier Le glandeur. Le glandeur. <rire> la meute et nous en Alsace, c'est ça Oui, c'est quatre doigts. C'est quatre doigts, on en a un en plus. Et donc, nous voilà dans la jungle Alsace. Pour la forte chaleur et pour protéger les bourguignons du soleil, on a décidé de passer par un chemin euh, adapté. Adapté, si je dis, hein. adapté à la température. On à... Très très content de retrouver une voie cyclable et filant sur la piste, nous avons fait une courte halte à Dossenheim-sur-Zinzel pour une courte pause qui avait pour noble objectif oh, bon de recharger les cœurs. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc un nouveau spécimen de Wheeler, le beeper. Yannick qui sonne, c'est pas moi Oui, c'est bon, je vais changer de roue, ça va Bon, Le beeper fait la tronche En effet, après avoir recherché pendant une bonne heure la raison de ce curieux manque d'autonomie, Heureusement que je suis venu les experts en électronique ont identifié que le chargeur rapide avait cramé lors de notre arrêt à Haguenau. Deux têtes, quatre bras. Hein cette péripétie nous obligeant à modifier nos plans et à prendre le train pour Strasbourg, et 8 heures de la débrouille afin de ne surtout pas manquer la nocturne qui nous attendait. C'est comme ah, ça qu'on prend le train en Alsace, tu vois. C'est jamais. Et comme les trains <rire> Pour bon, bon, bon. bon. Bonjour tout le monde. Et maintenant, c'est la nocturne. Nous allons rejoindre la place de la République pour récupérer les personnes qui sont là-bas. On est avant de démarrer la nocturne, on va juste présenter un petit peu tout le monde. Oui, bonsoir les village je suis de nouveau de retour, mais j'ai un peu grossi un attendant. Bonsoir, je suis Sarah, je suis nouvelle. Mais qui est monsieur Wozniak Mais monsieur Vosniac. Il est là, je, je à tout le monde. Regarde, il, est là, il est là, il est là, je le tiens ah allez, allez, est son tour. Il est là C'est à son tour C'est à son tour <rire> euh, Je parle pas, moi. <rire> ça va, ça va fort. Bonsoir Oh Bonne nouvelle arrivante, salut tout le monde Hop là, guys ah bah c'est parti ouais. La petite balade ouais. là, boule, boule. Hey, là hein. C'est à lui en modéré que la petite vingtaine de DPM s'est élancée sur les pistes strasbourgeoises pour un tour de 14 km. Alors Xavier, est-ce que t'as une blague à nous raconter Qu'est-ce qui est jaune et qui attend Ah bah je noir <rire> Allez hey tout le monde, c'est Arnaud, nouveau wheeler Je connais ça pas, pas, pas depuis longtemps, ça fait depuis février que j'en fais Et puis j'ai trouvé le groupe là récemment par hasard On m'a envoyé un post Merci. sur Facebook du coup Salut Victor Land, dédicace, Et puis euh, me voilà le soir avec eux en balade Super association et puis euh, des, super, des super connaissances, trop bien Bonjour les wheelers j'espère que ça va vous motiver hein. Parce que là ce soir on est là pour s'amuser. Ben vraiment, j'étais très très bien accueilli par les Wheelers d'Alsace. Vraiment super journée. En plus on a eu beau temps. On a eu énormément de monde à la nocturne. Donc euh, vraiment je, je reviendrai. Ben maintenant on va aller boire un coup tous ensemble au tigre. Nos engins garés au pied du tigre, c'est avec curiosité que nous avons pu savourer la danse approximative du plus gonflé d'entre nous. Partageant un moment de convivialité très agréable à la santé de Queue Fraîche, c'est entre deux parties de baby foot que la soirée s'est tout doucement terminée. Euh, il est, il est, il est 40 euh, voilà, donc euh, 20h de ville, là, je pense que il est temps de Voilà, bonne soirée, à très bientôt, et hop là, guys, pour ma cool